Comment le chat vocal le... Vois couille, les, les Je les, les messages. Je me les couilles. Ah, C'est gentil. Moi, genre. je les pas, les mecs. Les gars, il va pouvoir protéger moi. sale là. J'ai deux unités avec moi. Change, je te je pas pas personne. À ah. Ah. Ah. Bon, préparez-vous à ce qu'elle part en couille, cette partie. Euh, Le meilleur d'entre vous chope la super voiture, s'il vous plaît. Moi je, tombe, moi, je tombe sur la prime. Let's go. Let's go. Tirez pas, tirez pas. Oh, il <rire> est chute, on on chute. Es Oh, il est protégé. Protégez-nous Protégez-nous P amour, personne ne se tire dessus Oh merde Attends je peux rentrer Vas-y Mettez-vous sur la voiture qu'on a une bonne protection sur la voiture Cameron bouge Cameron mais on est... oh, lui ah, oh, est est est vite faire la mission Mission, mission sud, mission sud Ouais, chopez-moi Change. Vas-y, conduit, conduis, conduit Merci L'hélicoptère, tu tiens la position Tiens la position, Ah, je <rire> me fais défoncer On a Je à Je on est, là, on est là, on est là, on est là, on est là. Tout le monde se serre, allez, tout le monde monte! Allez! On se serre Allez, on moi tout le allez. allez! Oh, C'est incroyable! J'ai écrasé tu... Susu! Non. Et la on elle est hors zone! Les gars, je suis en véhicule! Vas-y, je suis en Vous savez où aller à peu près? Dans le bâtiment, il a envie d'y aller. Ouais! Vas-y, on trace! C'est horrible d'avoir des missions hors zone et tout! C'est pour ça je voulais pas prendre celui à hors zone en fait, l'autre à gauche était bien. Ah les gars la 50 secondes tranquille. joue, ouais, hein, ça a pas ça fait de temps Ta gauche était bien J'attends la tour du jeu carrément Carrément je, ouais, je, ouais, je, Moi c'est pareil, pareil. Vas-y, essayez d'aller euh, la chercher même. Oh merde J'ai cru le capteur Moi je reste dans la voiture, c'est la sécurité Ça va les gars la forme sinon oh, Yo les mecs, ça va tout ça Il y a un petit quad, il y a pas mal de place le quad Attention je me repositionne Vas-y on arrive What the fuck? What the fuck? What the fuck? Oh non, il y a un bouchon! PS, j'ai plus d'FPS! Tout le monde est dans! Je me casse, je me casse, je, je, je commence à stresser! Je me tire il y y'a trop de monde! On marche arrière, recule! Recule! <rire> Vas-y, vas vas-y, vas-y, descendez, descendez, descendez. Vas-y, une catastrophe. Allez, la chercher. <rire> les gars, on percute pas les voitures, percutez pas les voitures, percutez pas les voitures. <rire> oh, ah, si la voiture blanche, tu me touches <rire> ma caisse allez, je te défonce. Les gars, fumez-le, ce bâtard avec la voiture blanche, fumez-le. <rire> <rire> oh merde, j'entends écraser quelqu'un. Vous êtes dans la voiture Hurlez, c'est moi. Pardon, pardon. Je passe, je passe. Attention, je suis désolé. Oh merde. Je suis désolé. Oh évasion imminente. On va la place. Oh, il, il, il va falloir la pousser, les gars. Oh non non non. non L'hélicoptère -les, -les oh L'hélicoptère On a besoin d'hélicoptère Descends lapin Non mais non t'as pété les plombs Oh ça a marché Je le prends, je le prends, attendez ah, C'est bon, <rire> montez, montez l'équipe Montez, montez l'équipe Montez l'équipe, montez l'équipe, montez l'équipe, montez Les ultras montez, montez, montez Allez <rire> go <rire> Mon dieu chercher <rire> des On va prendre la hauteur, on va prendre la hauteur. On va où Là il fallait dans le milieu de zone en gros aussi. J'ai zéro arme les gars, j'ai pas de... J'ai rien J'ouvre ma map, ouais, Non, mais non, moi aussi j'ai R. J'ai même pas de plaque. J'ai même pas de plaque. Je vais dévouer ai à prendre sauf, la forteresse. Vas-y, vas saute, saute l'arrière, saute. Oh Les gars, critique du véhicule. Si je meurs. Oh Qu'est-ce t'arrive Je suis qui est les Je vais mourir. Mais pourquoi Avec tu vas voler Lâche les boules, lâche les boules, lâche les boules. Là, j'ai plus le temps. Là, il faut qu'on aille à la forteresse. Merde, ils l'ont fait Non, qui l'a fait Qu'est-ce qui s'est passé Mais qu'est-ce qui s'est passé Mais j'ai eu un gros bug. C'est quoi Non, il a pas qui en le bot. Mais je suis en train de nous amorcer, ça s'est figé Et je suis mort Merde, ça avait un <rire> rôle bien important Tuez tous les bots, protégez cabron J'ai un ultra, je suis un ultra, ne me tuez pas Y'a que des ultras partout, c'est magnifique J'arrive mon cabron, j'arrive mon frère Je suis là, j'suis là, c'est là mouvant, Ils vont tuer, il se mettent les bots, sinon On tue les bots, on tue les bots Tiens vous êtes incroyables les gars Vous êtes incroyables bien. Vas-y mais là on attend tranquille hein Attendez je lâche ça vite fait, attention qu'on se les fait pas voler j'ai pris, pris les trois. Merci. Y'a des mecs qui attaquent là, attention. Tuez les -ce ceux qui tirent les gars. Hein. Les gars si vous voyez des gens tirer, vous les tuez. T'as une commu oh, incroyable show. show. C'est trop magnifique. Ah c'est beau C'est oh, l'hélico, tu crois que t'as moyen de le poser poulet Non non non Aïe <coughs> <coughs> <coughs> Vous avez une Et boîte de mic Tu nous découpes pas poulet avec l'hélico Venez, venez, venez, venez On se déplace, on se déplace Ça va partir en couille si on se déplace pas. train de mortier Mais putain Défoncez le mec avec la frappe là Vas-y go, on trace Oh, je suis désolé, je suis désolé. Ceux que j'écrase, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Qu'on qu voit, qu'on voit, qu'on voit, messieurs, on protège. Est-ce qu'on en parle de la mission de Nuk À quel point elle est horrible mon, mon, mon, mon écran ah est de... flou, ma map est, est floue, je, je, je perds de la life. Mais on est où Tu vois là, on se balade dans la ville, on est, on est comme des keks. Les, les vrais joueurs sur la map qui voyaient ça là. Le camion, ça, est bientôt pas. mort. On va prendre ce bâtiment, on va prendre le bâtiment devant. Yo le les gars. Salut, salut. Tiens, prends la voiture, prends la voiture. Oh, Je, me suis tué. Je me suis fait tuer. On oh, oh, m'a down, oh. protégez-moi les gars, protégez-moi, protégez-moi, Protégez fumez-le les gars. Skin battle pass. Dans la maison, skin battle pass. Skin battle pass les gars, retissez-le, retissez-le. L'arrière, l'arrière, on va retomber. Non il m'interroge, il m'interroge Ah c'est bon Protection les gars, protection protection On a besoin d'une super protection On va retomber, on va retomber Oh non Duke, Duke Boy C'était pas un ultra Putain, la les protection anglais, Les anglais, Oh, hey, Laissez-nous, laissez-nous, on fait le joeulier, au pied le jeuulier Vas-y, on fait le Joilers. Juste, il faut se mettre une balle chacun Donc attends, je t'en mets, je t'en Tranquille, tranquille, je, je, je, je m'occupe de mettre les balles ah ouais, Oh vrai. non mais non C'est Anki, là T'inquiète, t'inquiète, on va retirer du goulag Mec, tu sais qu'il y en a qu'un qui nous a baisé notre game Oui, c'est c' Faut les prendre direct les gars, sautez dessus Ouais, je tombe dessus Les ultras, protégez-moi, j'arrive sur les grosses boules On arrive, on J'arrive sur les grosses boules Ah, goliès, goliès, goliès Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y Yo les gars, yo les refs J'ai un camion J'ai les trois boules, j'ai les trois boules Le camion est en bon état Non mais non Je véhicule les gars Vas-y, trace trace, trace avec le camion, trace poulet je, je suis dans le camion avec Allez, deux suivez, gars. Suivez, suivez, suivez, suivez. Attends, j'ai besoin je... Yo le, le mec, les mecs Yo les mecs Vas-y les gars, Vas les les gars, gars ça tient On prend une autre on prend une Roule ma pointe là-dessus. Frappe Oh là frappe. là, elle va faire mal celle-là. Oh. Le convoi est attaqué Le convoi est attaqué Surveillez Il y a des Anglais parmi nous les gars. Ils ont déjà cramé Jeanne d'Arc il n'y a pas si longtemps. Donc faites gaffe Les gars, c'est encore un coup d'Harry Maguire. Il va falloir le faire. Attention, oh, attention, ne oui, m'écrase pas saute, saute, saute, saute. Je monte sur toi Attends, non, toi la Dacia Vas-y roule la Dacia, roule ma poule Mais la Dacia, te fou de ma gueule La Dacia, tu me stresses C'est qui le craquette dans la Dacia J'essaie de monter ah. Merci mec, tu m'as aidé, merci Ah La Dacia mec, c'était vraiment le mauvais plan, il était à moitié fou ce mec là merci. Pense à circuler le conducteur, jamais rester sur une route tout droit, ça va pré-shot des frappes sinon non. Oh mon Dieu J'ai plus d'essence. Donnez une oh voiture, je la là. Asseyez de l'essence, mais roule, sale bâtard. Il y a de l'essence. Il y a sens, mais roule, sale batard, de l'essence. Ah, il, il faut rester avant On de va avoir euh, le. On va avoir je site de la de bientôt. Je vais, vais rallumer les gars. Les okay. gars, vous êtes incroyables. Vous êtes tous incroyables. Oh tous ceux qui vrai. sont là dans cette malo, putain de partie. Les, les gars, les gars, j'ai <rire> encore, encore <rire> besoin de plaque. J'ai besoin de plaque, les mecs. Urgent. Ils me tire dessus. Attention, les gars. Je suis à pied. Les gars, j'ai besoin de la mission à la pointe. Je vais claquer. Là, oh, vous la voyez je... la mission ah, les gars sur la map attention attention attention ah, ah, allez, ah, Je l'ai activé ah, ou pas ah, Non, ah, j'ai explosé. Il y a un mortier, ah, ah, il ah, un mortier. C'est fini pour moi, c'est fini pour moi. Il va falloir la ramasser sur mon corps. Non, moi j'ai explosé, j'ai explosé. Va chercher la bombe derrière, t'inquiète. Et protéger des tentes, protéger des tentes. Il y a des streamac vas-y vas-y Laria tu vas même dans les même dans les trucs tu vas t'inquiète ça va le faire ouais, Le faut il est bloqué je crois Y'a pas est un mec le en train d'amorcer la bombe mais c'est pas toi Laria comment tu changes d'arme ah c'est bon protégez ouais, tout protéger moi y a des mecs qui sabotent les potes qui tirent ils tirent ils tirent ils tirent non non non non non non non c'est vraiment Yo les ultras, salut YouTube J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vidéo spéciale, pourquoi On doit parler de deux points. Le premier, c'est que la Chocor entière part en vacances. Donc YouTube et tout, on va reprendre les vidéos le 1er janvier. Donc il est temps pour moi de vous souhaiter de très belles fêtes de Noël, une belle nouvelle année et surtout de vous dire un merci, chat, de, de soutenir à ce point. Sur la chaîne principale, on est à 289 000 abonnés. On se rapproche des 300 000, donc un immense merci. Et sur la chaîne secondaire, on est quasiment à 77 000. Le soutien de ouf que vous avez donné cette année. Merci de, de tout ce qui s'est passé. J'espère que ça vous a fait plaisir. Il y avait beaucoup de vidéos qui sortaient. Toujours une grosse communauté aux commentaires, aux likes. Donc juste un immense merci. On a fait une année de ouf. Vous nous avez accompagné tout le long. Et juste pour ça, merci. Surtout, le plus important, c'est pense à t'abonner à la chaîne. Pense à t'abonner aux réseaux sociaux, à Instagram, à Twitter. dans la description. Ça, tu pourras voir ce que je fais un peu pendant les vacances. Je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes. Prenez tous soin de vous. C'était chaud.